de Dagan, le matin on est arrivé, la statue de Dagon était face contre terre. La statue de Dagon s'était prosternée à cause de la présence de Dieu. Pour dire que lorsque la présence de Dieu entre quelque part elle fait fléchir, le genou. Lorsque la présence de Dieu sature un Thank you. Ce n'est ce moment où nous voulons écouter ta parole. Laisse que tu puisses parler selon ta volonté. Je prie Seigneur de toi et pour ma Que ta volonté soit faite dans ces lieux. Seigneur, nous puissant et nous chassons de l'autre. Tout esprit de distraction. Que pensées, monde au tesprit des bonnes pensées dans tout le monde, que cela soit même de nouveau au nom de Jésus. Que cette parole puisse être transformée, que cette parole puisse être guérie, que cette parole puisse être bénie et utiliser puissamment, notre Père, la personne qui t'a choisie en ces mots. Seigneur, que toi, une très grande bénédiction dans nous avons ainsi le temps et nous disons Amen. Oui. Amen. Je peut sur de Je demanderai ceux qui sont de là-bas, vous avancez. qui sont ceux qui se avancer Avancez, on Avancer devant, de prendre ainsi de toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne sais pas quand il est devant, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est devant. Quand on est à l'église, on arrive d'abord, euh, on s'assoit d'abord devant pour ceux qui vont venir après, ils s'assoient derrière. Parce que si on s'assoit derrière et ceux qui vont venir après, ils vont commencer à s'assoir devant, ils vont distraire l'église. Voilà pourquoi arriver est-ce nous savons pour que nous puissions euh, être bien dans la présence de Dieu. Amen. Ok, nous allons passer au moment de la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc, nous sommes là. marie à Jésus. Je vais t'inviter de célébrer la beauté de l'articule. Et celle qui va... nous apporter la parole de Dieu. Je dirais c'est enfant de l'Église. Elle est conduite ici, Dieu la bénit ici. Et ça fait longtemps, voilà, elle n'a pas pu apporter la parole de Dieu ici. Et par la grâce de Dieu, nous ne voulons pas la retenir longtemps. Amen. Oh Alléluia. On n'a pas la raison. On la déacie. On doit aussi laisser ce que Dieu a dit. à elle. Puisse faire. L'Église puisse vivre et c'est laisser cela. Amen. C'est notre si quand elle passe, pour la de Oui. Je juste que si c'est possible, pendant quelques minutes, nous nous attendons de la question. Dieu nous de de C'est un Dieu qui est en la Et Une manière on veut vivre Dieu, on veut manifester Christ, pour vivre Dieu, c'est la mort. Je veux que pendant moment, cinq secondes, que tu dises à Dieu ce que tu n'as jamais dit à Dieu. Pendant cinq secondes, que tu fasses passer le film de ta vie. Regarde, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, n'y a-t-il pas un bienfait que le Seigneur a fait qu'il mérite que tu nous dises même mot Y a-t-il pas quelque chose en toi qui te rappelle, qui te fait dire qu'elle a c'est Jésus Y a-t-il pas quelque chose en toi qui te fait dire que si Jésus n'était pas passé dans cette situation, mais je serais peut-être moi? Il y en a que Dieu a pris dans le livre des autres. Il y en a que Dieu a pris comme David dans la brousse. Il y en a que certains dans la liste de ceux qui devaient voyager, venir en Europe, tu étais peut-être pas inclus. Ton voyage a été un miracle de Dieu. Tu as suscité une personne. Est-ce que tu peux avec moi dire merci aussi Je vais juste demander euh, qu'on puisse chanter ce rentre comme ça. Madonna. Les choses visibles et invisibles. Combien de fois on a cherché ta vie? Tu étais peut-être hier sans abri, aujourd'hui tu as un chez toi. Tu étais peut-être sans papier, aujourd'hui tu en as. Comment rendrais-je à l'éternel David a dit... C'est Tu dis à ta femme que tu l'aimes, que sans lui, sans elle, tu n'es rien. Mais combien de fois tu réalisais que sans Jésus, tu, tu n'es rien. Baba Ce n'est pas le nom de nos familles. Ce n'est pas nos parents, Seigneur, c'est ton amour. C'est ton amour, c'est ton amour. Alléluia. Alléluia. Seigneur, que je diminue en que tu passes. Seigneur, que je diminue afin que tu passes. Va. Que Christ se fasse voir tel qu'il est. Béni-sois-tu, Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle. Tout aimant Jésus. J'aime ta présence. Prends-le devant, Seigneur. Glorifie Jésus. Atteste, Christ. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Prends place et donne l'amour au nom de Jésus. Est-ce que des gens que Jésus a rachetés peuvent acclamer le Seigneur Les personnes qui ont été sauvées de la mort peuvent acclamer Jésus. Des personnes que Jésus a fait sont peuvent acclamer, acclamer, acclamer, acclamer Jésus. Oh yes Je vous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Ephésiens 5, 1 jusqu'à 5. Si nous pensons d'en pour nous aider dans une émission, s'il vous plaît. Et venez donc, les dictateurs de Dieu, qui sont des enfants bien bienvenus, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Dieu, et qui, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous compter nos comptes et un sacrifice des bonnes modernes. Et la dévotion n'est aucune indérité, ni la quitte ne soit pas même nommé parmi vous, ainsi qu'il convient à dessein. On attend ni la parole grossière, ni les propos insensés, pour évoquer choses qui sont contraires à la bien-séance on attend plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché, aucun débauché ou un pays, c'est-à-dire idolâtre n'a d'héritage dans le royaume des Christ. On peut prendre place. Je tiens à remercier le Seigneur pour ce privilège qu'il m'accorde de me tenir encore devant vous, de me tenir devant vous. Et je tiens de tout cœur sérieusement à remercier le pasteur de le papa le Papi pour cette occasion qu'il que, m'accorde de m'apporter la parole en ce jour. J'espère et je crois pu que nous allons tous être bénis.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 La vie chrétienne ne s'arrête pas à dire « oui » au Seigneur, mais la vie chrétienne est une vie où nous devons continuellement progresser. Est-ce qu'une personne ne comprend Et lorsqu'on parle d'un disciple, parce que le mot qui a été utilisé ici veut marquer « un disciple », lorsqu'on parle d'un disciple, on non, parle d'une personne qui copie sur son maître, on parle d'une personne qui fait comme son maître, on parle d'une personne qui tire l'exemple sur son maître. Et le dictionnaire français va un peu plus loin en disant parlant d'un partisan, d'un adepte. Et adepte, c'est encore fort, parce que lorsqu'on parle d'un adepte, c'est une personne qui est accro à une idéologie. C'est une personne qui est à fond sur une idéologie. Donc la Bible nous recommande de devenir des adeptes de Christ. Lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsqu'on parlera de la vie, en toi, le Seigneur te dit ou la Bible t'encourage de devenir un adepte du Seigneur. Et c'est une vie qui a des péripéties. C'est une vie qui Il a des hauts et des bas. Et lorsque j'étais en train de réfléchir sur ce verset, j'ai pensé, je me posais un peu beaucoup de questions. Le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Plusieurs mois, si j'étais dans cette erreur, on croit que lorsqu'on a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est baptisé ou on reçoit Jésus en fait de notre bouche et on croit de notre cœur. Ces jours-là, tout s'arrête, le salut est garanti. Et lorsque j'ai lu Éphésiens 5, et lorsque je suis allé creuser un peu dans l'Apocalypse, j'ai vu que le salut n'est jamais garanti. Ça va peut-être choquer une personne, mais c'est le cas. Parce que tu ne peux pas avoir reçu Jésus et prétendre vivre dans ton ancienne vie. C'est là que le salut n'est pas garanti. Tu ne peux pas avoir reçu Jésus et demeurer dans ton ancienne attitude ou encore retourner dans les choses que tu avais laissées. Lorsque tu reçois Jésus, la garantie c'est lorsque tu cherches à ressembler à Jésus. La garantie c'est lorsque tu cherches à copier tous les jours Jésus. Et une des choses ou encore une des critères ou encore quelque chose qui marque notre vie chrétienne ou qui est, qui, qui, qui distingue notre vie chrétienne, c'est notre croissance. Nous voyons un enfant lorsqu'il naît, moi j'ai vu ça avec ma fille, lorsque l'enfant naît, il y a des étapes, il y a la naissance, il y a l'enfance, après il y a l'adolescence, il y a l'âge adulte, il y a la vieillesse et la mort. Il en est de même avec notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne doit croître. Notre vie chrétienne doit évoluer. Amen. Et s'il y a des choses pour lesquelles, des choses dans lesquelles, ou les choses qui feront en sorte que ta vie chrétienne évolue, j'en ai pris trois éléments. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. J'en ai pris trois. J'ai parlé de la parole de Dieu. Je parlerai de la vie de prière. Et je parlerai des expériences personnelles. Et avant ça, j'aimerais demander à une personne si la personne peut me lire Galact 4 4.1 et une autre personne me lira Euro 5, 5.12. Or, oh, aussi longtemps que l'Église est en compte, et, mm. et j'ai dit qu'il ne en rien de l'esclame, quoi qu'il soit le maître de Dieu. Héro 512. Je ne sais pas si vous avez le temps mm. pour que vous deviez des mettre. Et pourtant, vous avez encore besoin, qu'on vous enseigne. Les premiers éléments du message mm. de Dieu. Vous avez encore des vins qu'il est. Est-ce qu'une autre personne peut venir au Héro 512 dans une autre version Parce que j'avais un mot mm. qui m'appelle mm. vraiment mm. ce mm. qu'il mm. est. Mm que je veux essayer de vous dire. Vous en fait vous enlottez mm. depuis longtemps mm. de bien-être bien mais mm. vous avez encore besoin qu'on vous enseigne de traîner des humains des oracles de Dieu mm. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'humain de Dieu. Amen. Amen. Amen. Là, les deux versets que j'ai pris veulent simplement dire la, la, la, la, la. parce que moins on dit que c'est la propre pointe, mais il y a quand même certains évitations dont je ne pas m'avancer dessus Mais ce qui concerne le livre de Galates c'est le cas, là on est en train de parler de la croissance, il est en train de leur dire vous êtes censés avancer vous êtes censés arriver à un niveau mais je me rends compte que vous êtes encore là au niveau zéro et il va encore plus loin, il dit tant que l'héritier est encore enfant il ne dit rien à un esclave c'est-à-dire, on ne confie jamais des grandes responsabilités à celui qui est enfant. Je n'ai jamais vu un parent prendre une somme de 2 millions d'euros, donner à son enfant de 3 mois. C'est impossible. Il faut que l'enfant atteigne l'âge de la maturité pour qu'il ait conscience des biens qui lui est donnés. Il en est de même que nous dans notre vie chrétienne. Lorsqu'on reçoit Jésus, notre objectif c'est de ressembler à Christ. Et Christ n'est pas le bébé qui était né dans la crèche, mais Christ dont nous parlons, c'est le Christ ressuscité, mort et ressuscité. La plupart du temps nous nous arrêtons au Christ qui était mort, qui était né à la crèche. C'est pourquoi on, veut, on peut voir la différence. Le Christ qui avait 12 ans, le Jésus qui avait 12 ans, ne pouvait pas encore faire des choses. Et lorsque ses parents sont venus, on lui a dit à tes parents, il est parti sans hésiter. Mais le Jésus grandissant, lorsqu'il était au temple, on est venu lui dire, il y a tes frères et ta mère qui te cherchent. Il a dit, qui sont mes frères Pourquoi Parce que à cette époque-là, à cet âge-là, il avait maintenant le droit, il avait la connaissance de certaines choses. La vie chrétienne est une vie de croissance. La vie chrétienne est une vie dotée des étapes. Et ces étapes, des choses qui vont te faire grandir dans la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. Amen. La lecture de la parole de Dieu te fera grandir dans les choses de Dieu. Mais dommage, lorsqu'on parle de la lecture de la parole de Dieu, la plupart du temps, si on ouvre nos bibles, enfants de Dieu, si on ouvre nos bibles, chrétiens, enfants de Dieu, on n'a qu'à des versets que nous nous aimons. Car Dieu attend tes bénédictions, Dieu a nous, afin que vous demandez à la, la Matisse 7.7. Euh, mais il y a, y, a, y a des versets qui nous plaît. Alors que la parole de Dieu dont je suis venu te parler aujourd'hui, c'est aussi cette parole qui te remet en question. C'est aussi cette parole qui a la capacité de te dire, qu'il a la possibilité de te, de te punir. C'est aussi cette parole-là de Dieu qui te, remet à la, qui te remet dans la raison. Peu de chrétiens lisent la parole de Dieu lorsque ça fait mal.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 La vie de prière t'emmènera à un autre niveau de la révélation de Dieu. La vie de prière t'emmènera à une autre connaissance de la personne de Dieu. Et plus tu pries, plus tu as conscience de ton héritage en Christ. Amen. Plus tu pries, plus tu comprends Dieu et tu comprends ta personnalité en Christ. Plus tu pries, plus tu développes et tu comprends ton identité en Christ. Amen. Parfois le diable se joue de nous parce que nous ne connaissons, nous ne connaissons pas qui nous sommes en Jésus.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 À l'image, pour que lorsqu'on te regarde, on voit Dieu. La ressemblance c'est ce qu'il y a au-dedans de toi. Les caractéristiques on ne voit pas, notamment, on voit tout ce qui a trait avec l'ADN et tout. Pour qu'on voit au-dedans de toi que tu reflètes Jésus. Amen. Les expériences avec Dieu. Détéronome 34, 10 10. j'aime beaucoup communiquer parce que ce sera à lire à la maison. Voici, on a le temps un peu de le lire. Vétéran 34, 10. Merveilleux passage. Mmh. Mmh. Amen. Il n'a plus pari en Israël. Il n'y a personne. Et ce n'est pas un homme qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Personne comme Moïse. Pourquoi Parce que Moïse connaissait l'importance de l'expérience avec Dieu. Je me suis posé la question. Moïse, attend. après avoir vu tout ce que tu as vu avec Dieu, mais il arrive à un moment de la vie de Moïse, Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Attendez. Le buisson ardent, sa... okay, ça te dit quelque chose? La verge qui s'est changée en serpent, ça, ça te parle. Les plaies d'Égypte, ça te parle. Mais cet homme arrive un moment, il dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Un chrétien, c'est une personne. La vie chrétienne, c'est une vie où on n'est jamais rassasié des expériences avec Amen. Dieu. C'est une vie où on n'est jamais rassasié avec Dieu. Vous savez? J'étais en train de relire cette nuit, en revoir mes notes, et à un moment donné, j'ai pensé à ce que le pasteur disait hier euh, au partage biblique, lorsqu'il nous a posé la question sur qu'est-ce qui faisait en sorte que la crainte de Dieu s'empare euh, de, de, de l'Église dans l'acte des apôtres. Il n'y a pas seulement l'enseignement, j'étais là, je me suis dit wow, « Waouh, Jésus !» Parce que ces hommes-là parlaient de ce qu'ils avaient rencontré ils étaient en train de dire des choses qu'ils avaient expérimentées la puissance de ton témoignage sera vécue ou sera véhiculée par ton expérience avec Dieu tu ne peux pas venir dire à une personne Jésus guérit les malades si tu n'as jamais expérimenté la guérison Amen. tu ne peux pas venir dire à une personne que Jésus est capable si toi même tu n'as jamais expérimenté la capacité de Dieu la puissance de ton témoignage est influencé par ton expérience avec Dieu. J'aimerais te poser la question ce jour, qu'est-ce que tu as déjà vécu avec Dieu dans le secret Qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu dans le secret Moïse pouvait dire, j'ai vu le buisson ardent. Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu, tellement que c'était une personne assoiffée. Le Seigneur lui dit, tu ne peux pas voir ma face et rester en vie. Mais Dieu a accordé le privilège de voir le don. Il y a de ces choses dans ta vie, tu dois demander à Dieu des expériences. Les expériences vont renforcer ta foi. Amen. Les expériences avec Dieu vont changer ta maturité spirituelle. Les expériences avec Dieu feront en sorte que même lorsque tu es terre, que tu te souviennes et que tu te relèves. J'aimerais juste partager ce petit témoignage de moi. Lorsque j'étais par terre, parce que je n'avais plus de force, je me suis souvenu une fois d'une parole qu'il m'avait dit. Je me suis souvenu d'une fois où j'étais dans ma chambre, je priais. Son amour avait tellement envahi ma chambre que je pleurais. Et je me suis dit, à cause de cet amour que je n'ai jamais ressenti à moi, je vais m'accrocher. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne en ce jour, il est facile de tomber, mais il est difficile de se relever. Amen. Tomber, c'est facile, mais se relever, c'est dur. Si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, si tu n'as pas des expériences et tu n'as pas des gens qui te tiennent, c'est difficile. Amen. Les expériences vont te permettre de tenir. Les expériences te donneront une parole lorsque le diable viendra te dire, il est écrit. Les expériences avec Dieu donnera vie à la parole que tu lis. Combien de fois tu dis à la fin de ta prière, non, là j'étais vraiment dans le bras de Dieu. Combien de fois à la fin de ta prière tu t'es dit, waouh, j'ai passé du temps avec le Seigneur. Tu sais pourquoi des fois tu pries et tu t'arrêtes, tu te fatigues. Tu n'as peut-être pas envie de faire une heure, une heure trente. C'est parce que tu n'as rien à raconter. Tu n'as rien de vécu avec Dieu. Tu n'as pas des expériences qui te poussent à te dire encore plus. Une fois, j'entendais le pasteur, il est en train de dire euh, lorsque je commence à prier, une heure, je suis d'abord au début de ma prière dire, de dire merci au Seigneur. Mais le temps, que je me suis dit waouh Dans une heure, il est encore en train d'adorer. Maintenant, quand il va faire deux heures, c'est normal que le Seigneur se révèle à lui. « Qu'est-ce que tu as vécu avec Dieu ?» Une personne qui a vécu une expérience est passionnée de Dieu. Les expériences feront de toi que tu sois un adorateur. Les expériences te donneront la vraie version de Jésus. Parce que la vie chrétienne en soi, c'est copier sur Christ. Et plus tu vis des expériences avec Dieu, plus tu es en train de calligrapher sur sa personne. C'est comme un dessin qu'on met plus devant toi et plus tu passes du temps devant ce dessin, plus tu es capable de reproduire à merveille le dessin. Maintenant, si toi tu n'as pas la vision du dessin, tu ne sais pas à quoi ressemblent les dessin, même si on te dit de reproduire, tu ne vas rien reproduire. Les expériences avec Dieu te donnent de ressembler à Christ. La Bible dit, lorsque Moïse descendait, les éclats, on voyait sur son visage l'éclat à tel point que personne n'arrivait à le regarder, il se couvrait la tête. Combien de fois, oh Seigneur, j'entendais une fois le groupe de, mon, de, de mes grands frères. mon grand-frère dit, « Ah, à l'époque, on, on rentrait de, des prières, il y a des fois, tu es en train de sortir d'une retraite, tu marches seulement comme ça. » Les gens sont sont en train de te dire, hey, « un Mais je, je vais traduire. »« Propose un il faisait de ces compliments, et des fois, ils, ils, ils disaient entre eux, comment ça se fait que ces gens savent, ou sont au courant que nous prions Dieu ?» C'est parce que c'était des hommes qui aimaient prier. La Bible dit aussi dans Actes des Apôtres, lorsqu'ils ont fait ce miracle avec le paralytique, les hommes sont venus devant Paul, ils ont dit « Des dieux en forme humaine sont venus vers nous. »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 Et une autre personne pourra me prendre Proverbe 31-30. Juge 16-20 et Proverbe 31-30. vous ah, oh, tu ne savez pas que l'éternel s'était retiré de nous. Parole du Seigneur, en vers de 31, 30, s'il vous plaît. La grâce est trompée et la beauté est vraie. La femme qui est à est servie de la Amen. Revenons de l'histoire de Samson pour expliquer un peu de quoi je parle, pour dire qu'on va prendre la grâce tranquille. Samson, le Seigneur, s'est révèle à ses parents. Manoach, le Seigneur lui donne une promesse, le Seigneur leur donne un fils, il dit il y a ses sur sa dette. Il ne faut jamais aller couper. Les parents respectent leur part, ils viennent, ni quoi que ce soit. Les parents de enfin, Samson. Samson avait conscience de l'interdit de Dieu. Samson savait c'était quoi l'interdit. Parce que j'aimerais dire à une personne déjà d'entrée dans chaque vie chrétienne, il y a un interdit. Dans chacune des vies chrétiennes, il y a des interdits. Et ces jours-là, passionné par l'amour, aveuglé par la beauté de Dalila, je vais encore choquer une personne, parce que si vous lisez juge, vous verrez que même le choix de Samson pour Dalila, c'était l'Esprit du Seigneur qui avait agité le cœur de Samson pour qu'il fasse le choix sur Galila. Donc même le choix de Dieu, même le, une cause, une chose qui est partie de Dieu a provoqué une chute. Passionné, il était là, dans la force, de savoir à la force de Samson, chercher à comprendre qu'est-ce qui fait la force d'une personne. J'aimerais m'arrêter aussi là, dire à une personne, une vie chrétienne est dotée des éléments qui font ta force. Et chacun de nous dans sa vie chrétienne doit avoir un élément qui fait sa force dans, dans le monde. Il était là, passionné. Première fois, il m'a. Deuxième, il m'a. Après, au bout d'un moment, la femme a joué de ruse, il a ouvert son cœur. lorsqu'il a ouvert son cœur, il lui a parlé des tresses. Il lui a coupé ses tresses. On hein. lui a coupé les tresses. Dalila euh, obtient la somme d'argent. Il lui réveille, il lui dit Samson, regarde, il y a des philistins qui viennent. Regarde, il y a des philistins. Et il dit, oh, c'est pas grave. Je m'en tirerai comme tous les autres fois. Mais sauf que c'est que Samson ne savait pas, l'éternel s'était retiré de lui. L'éternel s'était retiré de lui. Des fois, inconsciemment, Amen. tu demeures encore dans une chose sans pour autant savoir que Dieu n'est plus avec toi. Amen. Dieu n'était plus avec Samson. Il a pris la grâce pour habitude. Parce que toutes les fois, il avait l'habitude de frapper les Philistins, Il avait l'habitude de les renverser. Il s'était dit, aujourd'hui, je vais faire de même. Mais sauf qu'il ne savait pas que ceux qui faisaient sa foi n'étaient plus là. Ceux qui faisaient sa force n'étaient plus là. Les Seigneurs s'était retiré de lui. Il a pris la grâce de Dieu pour acquis. Dieu est bon, mais notre Dieu n'est pas notre jouet. Ah, Dieu est un Dieu de miséricorde, mais il n'est pas naïf. Notre Dieu est un Dieu qui pardonne, mais il n'est pas désolé d'utiliser ce terme que le Seigneur m'en préserve stupide. C'est pas parce que les autres fois que tu as fait, le Seigneur ne t'a pas puni ou ne t'a pas châtié. Aujourd'hui, je vais refaire, le Seigneur ne va pas tenir garde. Méfie-toi parce que le jour où le Seigneur va se retirer de toi, le ciel sera toujours bleu. Ce sera un matin comme tous les autres matins. Mais sauf que ce matin-là pour toi sera différent et Amen. Amen, Amen. Tu as l'habitude de le faire. Tu as l'habitude de marcher comme ça. Mais méfie-toi, tu n'es pas le maître des temps. La grâce marche avec le temps. Et tu ne contrôles pas le temps. Voilà pourquoi Proverbe pouvait dire la grâce est trompeuse. Tu peux regarder quelque chose d'apparence et te dire, ça va, je vais continuer. Mais méfie-toi mais parce que le jour où le Seigneur va imposer son jugement, ce sera peut-être trop tard. Amen, Amen, Amen. Ne jamais prendre la grâce de Dieu pour acquis. Ne jamais bafouer la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que hier le Seigneur t'a pardonné. Ce n'est pas parce que hier le Seigneur t'a relevé que c'est devenu l'habitude. Le jour où tu vas reprendre ça pour habitude, c'est le jour où ça sera ta fin. Amen. Oui. Saül avait l'habitude d'écouter le peuple. Saül avait l'habitude de faire des choses comme il voulait. Mais il ne savait pas que ce jour-là, lorsqu'il viendra, le Seigneur va se retirer de lui. La miséricorde de Dieu n'exclut pas la colère de Dieu. La vie chrétienne est une vie où aussi il y a la colère de Dieu. Et Dieu châtie plus lorsqu'il aime que lorsqu'il n'aime pas. Et lorsque tu entres dans la vie chrétienne, tu as l'amour de Dieu. Donc le châtiment de Dieu peut aussi tomber sur toi. Mais, mais j'aimerais dire à une personne en ce jour, dans ta marche ou dans ta vie chrétienne, garde-toi de prendre les acquis que Dieu te donne comme si des gains que tu as mérités. Garde-toi de croire que c'est des choses que tu voles, parce que ça vaut la peine de venir dans ta vie. Et garde-toi de croire que la grâce est un allié par excellence, la grâce est des fois trompeuse. Voilà pourquoi je parlais de se mettre à la lumière de la parole de Dieu. Plus tu te mets à la lumière de la parole de Dieu, plus tu comprendras tes failles dans ta marche de Dieu. Plus tu te regardes par rapport à la parole de Dieu, plus tu comprendras tes chutes avec, avec le Seigneur. Amen. Et une personne qui veut aller loin, c'est une personne qui sait s'arrêter et se poser des bonnes questions. Amen. La plupart du temps, on sait où on va. On sait où on vient, mais on ne sait pas où on va. La vie chrétienne n'est pas une vie qu'on marche en aveugle. La vie chrétienne n'est pas une vie des aveugles, c'est une vie où tu dois avoir la révélation de où tu es et de où tu vas. Samson se croyait tout permis, peut-être, je peux dire. Face au Philistin, il se disait, je suis plus fort que eux. Mais je ne sais pas, je me pose la question de savoir est-ce qu'il était ivre lorsqu'il avait dit le secret Qu'est-ce qu'il n'avait pas forcément ivre devant que l'amour était tellement, je, je, je ne sais pas. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que Samson oublie l'interdit de Dieu. La grâce n'est pas attaquée. Dans notre marche avec le Seigneur, nous devons nous examiner. Nous devons nous remettre en question. Dans notre marche avec le Seigneur, nous devons nous interroger sur nos principes, sur les principes de Dieu. Tu n'as pas eu tort de marcher avec Dieu. Tu n'as pas eu tort de te donner à Dieu. Mais tu dois apprendre à marcher avec le Seigneur. Ça c'est un élément que j'avais pris pour la fin vraiment vous, cool. s'il y a une personne qui va toujours t'aider, qui va toujours être là, que de fois nous négligeons dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour le culte du dimanche. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour que lorsque je vais faire ma prière, je sais que je commence par adoration. Non, il est là pour lorsque tu dors, lorsque tu te réveilles, lorsque tu pars, lorsque tu marches, il est là pour tous les jours de ta vie. Le pasteur a déjà martelé, parlé sur ça plusieurs fois. Il n'est pas un objet, il n'est pas une représentation du feu ou de l'eau. C'est une personne réelle à qui tu peux poser des questions, à qui tu peux parler. Une vie chrétienne réussie, c'est une vie qui est conduite par le Saint-Esprit. Une personne qui te donnera aussi la force d'avancer ou la force de te relever, je ne t'encourage pas de tomber, je ne te dis pas de tomber, mais une personne qui te préservera ou te donnera le courage, c'est le Saint-Esprit. Garde-toi de négliger cette personne. C'est la personne par excellence qui connaît le caractère et la nature de Christ. C'est la personne par excellence qui a marché avec Christ. Parce que la Bible dit, vous savez comment Dieu a moins d'esprit. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Ce n'est pas enfin qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit est venu résider en lui et qu'il nous, qu nous a laissé son esprit. La vie chrétienne est dure. La vie chrétienne est parfois compliquée. Mais elle est facile avec le Saint-Esprit. J'aimerais te dire, tu arriveras parce que le Saint-Esprit est là. J'aimerais te dire, tu vas y arriver parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Mais il faut le désirer. Il faut le considérer. Le Saint-Esprit n'est pas une personne où on arrive à un culte, on a seulement besoin de lui pour faire une manifestation, quoi que ce soit. Non, loin de là. C'est aussi une personne, le matin, lorsque tu te réveilles, tu lui dis que sera ma journée. Comment va être ma journée Il pourra te dire là, ne va pas là, ne fais pas ça là, vas-y. C'est aussi une personne qui a la capacité de venir te dire, hey, mon ami, regarde, là devant, y a, devant toi, il y a, y a un trou. Mais peu sont les enfants de Dieu qui l'écoutent. Peu sont les enfants de Dieu qui le prêtent en rêve. Notre vie chrétienne est devenue froide, pâle Oh Seigneur, miséricorde Qu'est-ce qu'il en est qui de notre vie d'adoration Notre vie d'intimité C'est devenu on dirait, une vie qu'on a mis dans un congélateur Parce que celui qui donne la chaleur de ce désir n'est pas là Combien de fois où tu entrais dans ta chambre pour prier, tu t'es simplement dit « Je veux t'entendre, Saint-Esprit ouais. ». Combien de fois où tu entrais dans ta chambre où tu te dis « Je me laisse conduire par toi ». En fait, dans notre vie chrétienne, on est devenu le chauffeur qui conduit Dieu et non Dieu qui nous conduit. Le Saint-Esprit, c'est ton avantage, mon avantage, aujourd'hui. avantage. J'aimerais t'inviter en ce quelques instants. J'ai peut-être beaucoup parlé ou pas assez. Il y a peut-être des éléments que tu connais ou que tu ne connais pas. Il y a des choses que j'ai dit, peut-être que tu sais, ça te paraît comme si c'est une répétition ou ennuyant. Mais j'aimerais juste t'inviter à examiner ta vie chrétienne. Depuis que tu as reçu Jésus. Depuis que tu es passé peut-être par les eaux du baptême, qu'est-ce que tu as déjà vécu avec le Seigneur Il y a, des, il y a certaines personnes en ce jour, tu n'es plus la même personne depuis que tu as reçu Jésus. Lorsque tu avais reçu Jésus, tu priais plus que... de manière qu'on ne peut même pas quantifier. Lorsque tu avais reçu Jésus, comme on a l'habitude de dire, les ailes du départ... Tu aimais Dieu comme pas possible. Mais j'aimerais te poser la question. Est-ce que c'est toujours le cas? Lorsque tu avais reçu Jésus, il y certains même. Après cette confession, tu avais du mal à mentir. Est-ce que c'est toujours le cas en ce jour? J'aimerais t'inviter à un dans ta marche avec le Seigneur, la parole de Dieu a toujours sa place. Depuis que tu es chrétien, je ne sais pas, tu as reçu Jésus en 92, 93, 2000, je ne sais pas. Tu pries toujours de la même manière. Depuis que tu as reçu Jésus, tu as toujours la même passion pour lui et toi aussi tu viens de recevoir Jésus, qui viens d'être baptisé, ne crains-tu pas de perdre cette, cet amour que tu as ressenti? Si tu te sens concerné dans un de ces points, tu réalises qu'en toi, oui, je ne prie plus comme avant. Oui, ma vie chrétienne n'est plus pareille. Je ne reflète plus Christ en moi. Je n'ai plus la marque de Christ en moi. L'identité de Jésus en moi s'est fait taire. J'aimerais juste t'inviter à prier. Ce n'est pas une question de qui est avec toi, qui t'a entendu, qui n'a pas entendu. C'est une question du salut. Je faisais l'erreur de croire que le salut était garanti. Mais la Bible dit dans Ephésiens, d'autres versions de la Bible disent « Des personnes de mal n'hériteront pas le royaume des cieux. » Le mal n'est pas seulement tuer une personne. Tout acte qui est contraire à Christ, c'est un mal. Est-ce que tu as toujours la même passion? Est-ce que tu as toujours la même passion? <Suscrans> No, so, Pona, yo, no, yo, ya, we, no, I'm not O <speaking in> Sahaya, <Spanish> en ce jour, tu seras partisan. Tu peux mentir à une personne, mais pas à Dieu. J'ai l'habitude de dire, et j'ai entendu ça d'une personne, j'ai l'habitude de dire, tu es comme l'eau. Est-ce que lorsque tu vas te doucher, tu as honte de l'eau? Et lorsque tu es sous ta baignoire, est-ce que tu te dis, je vais me cacher? Non, l'eau va voir mon, mon corps. C'est tu réalises, depuis que tu as reçu Jésus, si aujourd'hui même, au moment où on est en train de parler, si Jésus revenait maintenant, quel témoignage il rendra de ta vie, chrétienne Ou encore, si Jésus allait auprès de ton voisin, rendre témoignage de ta vie, qu'est-ce qu'il dira à ton voisin Je vais dire un peu en ligne à j'interpréterai, ceux qui est sur le biais dans la Sony Sony, boue toi alors, qu ce qui est sur le biais de la vie, qu'est-ce qu'il dira en ce jour Si Dieu se levait et se disait, je vais aller parler de la vie de X, Y, peut-être au pasteur, qu'est-ce qu'il dira de toi Bien aimé, nous ne connaissons pas le temps. Il y a de ces opportunités que Dieu nous donne qui ne reviendront peut-être plus jamais. Ces jours-là, Samson, peut-être l'avant-dernière la, la fois, c'était la dernière fois où Dieu lui lui laissait prendre la, le temps la grâce pour acquis. Peut-être s'il s'était arrêté là et arrêté avec Dalila, dire stop, peut-être que le Seigneur allait être avec lui. Il n'allait peut-être pas finir aveugle. Peut-être que c'est aujourd'hui. Peut-être que c'est maintenant. Peut-être sont aujourd'hui, parle à Dieu. ton histoire avec le Seigneur, il n'y a pas le pasteur qui était témoin. Tu étais seul lorsque tu as reçu Jésus. Même si le pasteur t'avait aidé, mais dans ton cœur, tu étais seul. comment tu restes, silencieux. Je suis une personne que le Seigneur a pris du feu. Je suis une personne que le Seigneur a pris en bas pour venir te dire aujourd'hui « Et s'il était trop tard demain ?» Je suis une personne qui est passée par un temps, qui est venue te dire en ce jour « Et si c'est trop tard demain ?» Je suis venue te dire « Et si tu te disais « Je remettrai à demain alors que demain c'est pas à toi ou demain tu ne reviendras pas ?» Qu'elle est ma Qui est Au ciel, il n'y aura pas papa, il n'y aura pas maman. Au ciel, n'aura peut-être pas le voisin à qui tu as honte aujourd'hui de parler. Au ciel, les amis ne seront pas là. En enfer aussi, tu ne seras pas avec les amis. L'enfer existe. L'enfer existe. La réalité de l'enfer existe. Oh, merci, Jésus. Tu as peut-être un caractère en toi que tu aimerais dire à Dieu Seigneur, « Je veux l'abandonner en ce jour. » Tu as peut-être un comportement ou une attitude que tu as envie de dire, « J'aimerais l'abandonner en ce jour. » Les conséquences des actes existent. N'attends pas de vivre une conséquence pour te dire « Si je savais. » N'attends pas de vivre une conséquence pour te dire si j'avais entendu ce jour-là. Vous savez, Dieu pardonne nos offenses, mais il n'efface pas les, a, les conséquences. Les conséquences restent et des fois, c'est des conséquences qui nous suivront toute notre vie. Au-dedans de toi, par la Dieu que tu avais reçu Jésus pour t'arrêter là Est-ce que tu avais reçu Jésus pour vivre dans la zone de confort Oh j'ai ma voiture, j'ai ma maison, ça s'arrête Et Qui t'a dit que ça s'arrête là J'ai mes enfants, c'est bon pour moi. Qui t'a dit que c'était bon Il y a des fois tu regardes et tu te contentes des miettes alors que Dieu te voit au sommet. Mais par manque de croissance tu t'arrêtes là. <tosse> Je sais pas, il y a ce quantique qui monte dedans de moi. Ava <tosse> <tosse> <tosse> <tosse> Abba Papa, monte dans les ombres. Où que tu Love, I love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 In Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Baba, Oh, Baba, Baba, Baba, Baba, Dieu Saint, laisse que tu puisses la bénir encore, laisse que tu puisses l'inspirer encore, afin qu'elle tu puisse sais, essayer de persévérer dans ce chemin jusqu'à tu sais, ce que toi, Jésus, tu reviendras. Bénis-la, bénis sa bénis vie, bénis tout ce qu'elle a promis de faire dans sa vie ainsi que sa vie, par le nom de Jésus. Nous allons ainsi et nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons passer au moment de la Sainte-Sainte. Ceux qui vont prendre la Sainte-Sainte, nous allons essayer de nous allons comme vous Les personnes qui sont baptisées. les personnes qui sont baptisées tu es baptisé Santa, c'est notre voie. Merci Dieu, Santa. Nous savons que nous voulons, Seigneur de gloire, partager. Seigneur de gloire, accomplir ce que tu nous avais dit dans ta parole. Faites ceci à mémoire de ceci. A chaque fois que vous le faites, vous pensez à la mort et à la résurrection. Car éternel, je prie -de Pour -de où où, le chine, le ce de gloire. Pour Seigneur de gloire à le Ce n'est toute personne qui va le prendre, s'il est malade, qui soit béni s'il avait comme toutes les solutions, que cela soit une bénédiction dans la vie de chaque personne. Et aussi quand un est et l'église, trop trop hein, hein, jeune, Un jour, je regarde mon portable et mon envoyé des personnes qui disaient parce que j'ai décidé. J'ai décidé d'être baptisé et de suivre. Par les pas, on s'appelle les parts, On est touché par Dieu Et les relations, c'est Thank mm -hmm. you.